Salut c'est Kiros, j'espère que vous avez tous la forme, moi ça va impeccable. Voilà, aujourd'hui j'ai à peine de rentrer là de, de balade, c'est pour ça que si vous entendez le moteur claquer, enfin, crépiter c'est normal parce qu'il est chaud. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto, quelque chose qui va vraiment vraiment euh, ben, vous rendre service. C'est comment voilà, avoir sa ligne d'échappement, en particulier les, collect les collecteurs, si vous en avez deux ou trois, hein, moi j'en ai quatre, 5, 4 cylindres, peu importe, pour les rendre brillants comme ça. Je vais vous montrer les la moto a de 2 ans euh, 10 300 km donc euh, elle n'est pas neuve, hein. c'est c'est normal que ça brille. Donc comment j'ai fait pour les rendre brillants et les garder brillants comme ça Alors j'ai tout essayé, j'ai essayé, euh, comment on appelle ça, euh, j'ai essayé le, le WD40, ça marche pas. J'ai essayé euh, comment s'appelle ça, ça euh, le, merde, le monsieur propre, le produit pour le machin, ça marche pas, liquide vaisselle ça marche pas, toutes les astuces qu'ils donnent sur internet, moi ils disent oh, ça marche, moi j'ai vu aucune différence, ça, ça marche pas. Il euh, y a toujours des traces qui restent, vous savez ça, ça, ça s'oxyde, hein, comme ça s'appelle hein, une ligne d'échappement. Donc euh, c'est pas vraiment se s'oxyder mais il y a comme une espèce de, de film qui se met dessus un peu bizarroïde et ça les renterne, et voire même il y a des taches de coudron et tout, et pour les faire partir ça c'est de merde. Et un jour, mais quand je vous dis un jour, ça fait euh, pff, moi j'ai fait de la motocross, euh, bon pas qu'on a spécialement envie d'avoir notre ligne qui est vraiment bien, bien brillante, parce qu'on s'en fout. mais Peu importe je voulais la nettoyer, j'ai jamais réussi, après en super moto, pareil, et là, là ça fait ça fait deux ans que je cherche des produits, rien, et puis un jour, mais vraiment par hasard, j'ai vu ma mère qui était en train de nettoyer son argenterie avec un produit. Et je me suis dit, mais putain, mais il se marquait dessus, il se marqué euh, nettoie en profondeur, enlève les taches et en brillant à l'extrême l'argenterie. La, euh, quoi. Je me suis dit, mais attends, est-ce que ça pourrait pas marcher sur, sur la liste d'échappement J'ai passé le produit dessus. Alors, donc, ces fameux produits-là. Mirror argentile. Nettoie en profondeur et brillant pour argent chrome inox aluminium éteint. ça vaut 2 euros sur amazon donc ça vaut que dalle ça vaut encore moins que le wd40 moi je le paye plus de 10 euros le wd40 ça vaut 2 euros 80 et on a un bon paquet Vous passez ça sur votre votre collecteur comme s'appelle ou même échappement entièrement ça brille c'est un truc de malade alors c'est un produit qui est blanc comme du lait euh, euh, quand vous avez passé dessus vous allez voir ça va aller rendre encore plus de c'est une merde c'est pas possible il faut bien bien le passer attention sur échappement euh, froid Donc, comme là il est bouillant euh, je le passe pas hein. sinon je vous aurais fait la démo mais là il est bouillant mais c'est vraiment sur froid hein. vous passez dessus, vous l'appliquez bien bien bien bien bien bien. vous laissez agir pendant une minute et ensuite vous prenez un chiffon voire même si vous avez par exemple euh, de la peau de chamois à tout ça pour lustrer les carrosseries et vous lustrez, lustrez, lustrez, lustrez bien et voilà le résultat je vous dis pas ce crack, hein. vous ne voyez, vous voyez pas vous-même. Plus brillant que ça, une ligne d'échappe, il ne faut pas un collecteur Regardez comme il voyait. Il n'y a pas une tâche, pas une merde. On se voit dedans. Il est brillant à l'extrême. Regardez de loin comme ça fait. Regardez par rapport au le reste de la moto. Brillant à l'extrême. Alors c'est très facile. Passer ah, Pas en mettre des tonnes. C'est pas le produit, c'est pas en en mettant des tonnes que ça marche. Ah, non, passer le produit. Euh, sur toute la ligne hein, bien vous laissez agir vous le, quand vous le passez vous vous frottez vous frottez hein, frotte avec l'appliquez, vous le mettez bien de ou trois. Hein. vous laissez agir pendant une minute ensuite vous prenez une peau de chamois bon moi j'ai pas de peau de chamois donc pff, au final j'ai pris un chiffon de vaisselle chiffon de vaisselle comme toi bien. je lustre avec c'est pareil mais si vous avez la peau de chamois c'est encore mieux ça ça, ça, ça ça brille à mort vous laissez agir euh, vous, vous, vous vous voilà vous, vous il très bien, et ensuite, vous ne démarrez pas tout de suite la moto. Vous laissez bien, bien ça, comme ça, pendant au moins 24 heures. Ça. Le brillant s'installe bien, et ensuite, le lendemain, c'est bon, c'est impeccable. Alors là, moi, ça faisait des années que je cherchais quelque chose de vraiment de efficace. J'ai tout, comme je vous dis, j'ai tout essayé. WD-40 sans plus, et ça laissait terme, euh, ça nettoyait, oui, ça nettoyait bien les traces de goudron et tout, mais ça laissait terme l'échappement. J'ai essayé le, tous les trucs. Certains ils me faisaient des tutos du genre je vais vous donner le produit miracle, le comment on appelle ça le, le truc au top, le monsieur propre, c'est de la connerie, c'est pas vrai du tout. Donc, vous voyez, ils font plein de tutos alors c'est des conneries. C'est pas vrai, ça marche pas du tout. Faut que genre, ça nettoie, mais ça ne rend pas brillant, c'est pas vrai, parce que nous ce qu'on veut, c'est ça brille. Euh, nettoyer, bon d'accord, ça t'a nettoyé, mais ça ça brille pas. Non, ça brillait pas. Après j'ai essayé... Enfin euh, euh, j'ai essayé tous les produits, quoi, pratiquement tous les produits moi il n'y avait rien qui brille après il y en a certains qui disent qu'il y avait aussi le, un produit c'est euh, une belle gomme je crois j'ai vu comme ça fait ça je l'ai pas essayé donc euh, je sais pas trop vous dire si ça marche vraiment Mais quand je vois le prix du produit qu'il a plus de 10 euros même, même 15 euros le produit alors que là à 2,80 euros vous avez quelque chose qui marche du tonnerre pourquoi se faire chier à prendre sa chair hein donc comme je vous dis je vous remonte le produit hein, pas des conneries hein. voilà mirror argentine vous trouvez partout et sur Amazon à 2,80€. Je vous mettrai même le lien en description. Vous voyez, nettoie en profondeur, c'est pour tout. Bon, et argent, chrome, inox, aluminium, éteint. Donc, à vrai dire, je vais vous dire une chose vous pouvez même en passer sur vos pièces en aluminium, par exemple. Je pourrais même en passer sur mon réservoir. Enfin, pour ça, j'ai autre chose. Moi, j'ai ça j'ai WD-40 cire et polish Mais ça, par contre, quand je le passe l'échappement le, ça leur rend pas brillant enfin, il dit procure une brillance extrême non pas sur l'échappement sur les carrosseries et tout et les carrosseries il a aucun problème là c'est vraiment vraiment beau mais sur l'échappement le, le, non donc je sais pas pourquoi c'est pour ça je, je, à la fin j'ai dit merde putain il a rien qui marche bon tant pis de toute façon c'est pas la fin du monde hein. mais voilà et là quand j'ai passé ça sur euh, ce truc là argentique ça marche impeccablement bien alors vraiment impeccablement bien il n'y a pas de conneries de dire ouais ça marche pas machin Faites le, de toute façon ça coûte 2,80€, vous n'allez pas vous ruiner et ça marche impeccable Vous le passez, vous frottez bien et ensuite vous, vous laissez agir et vous lustrez Quand vous lustrez, vous lustrez bien, vous, vous frottez bien, bien, bien, fort, fort, fort euh, Là, il faut y aller, il hein. faut bien, bien, bien, bien que ça brille et plus vous lustrez, plus ça brille Voilà, vous lustrez bien, bien, bien, bien et euh, un chiffon propre, bien sûr, un pas de chiffon pleine graisse euh donc des conneries, euh, ne prenez pas de... non mais je préfère y aller, il y a sa tâche, pour une autre, je promets qu'ils c'était des fous. pas de paille de fer ou de ou de scotch brite, vous rayez vos, vos, vos échappements, c'est fini, vous le récupérez plus jamais je parle de chiffon propre, sec, et voilà, euh, soit de la peau de chamois, soit des, voilà, des chiffon en vaisselle comme ça et commencez pas à prendre des conneries, hein. <rire> donc voilà bon, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation, je vous remercie bah, d'avoir suivi ce petit tuto hein. Euh, là je vais. Là aujourd'hui j'ai filmé, donc je vous ferai d'autres vidéos hein, dans la semaine Donc voilà Le mois d'août théoriquement je devrais continuer à faire des vidéos Par contre au mois de septembre je vais voir Parce que je risque de pas être là tout le mois de septembre Parce que je vais aller acheter euh, ma maison euh, Parce que là ça j'ai de l'argent pour Je vais aller acheter ma maison au mois de septembre Donc euh, je n'ai pas encore décidé si c'était en Corse Parce que j'en ai déjà une Ou alors sur le continent je verrai, mais en tout cas voilà, je risque de pas être dispo au mois de septembre. Normalement, théoriquement non. Enfin, je peux vous sortir une vidéo ou deux pour essayer la chaîne la maintenir un peu, mais ça sera pas au euh, bon, enfin, bon, mois de septembre. Pas mois d'octobre, ça reviendra normalement là normale. Voilà. Allez, bonne continuation à tous. Je vous remercie de votre fidélité. Ciao, ciao.